Ils sont là, ils sont beaux. C'est la petite finale, c'est pour déterminer le troisième. Ou la troisième. J'espère que ce sera la troisième, désolé. <rire> Et c'est parti. On regardait ça. Le grand Medivh Ah Malturian. Balka s'est dit, je vais tenter ma chance directement, je vais sortir un <rire> mon druide euh, communion astral. Et il as Non, non, c'est un druide communion astral, c'est-à-dire qu'il joue une carte qui lui permet d'avoir 10 cristaux de mana dès le départ. D'accord Mais c'est lui vide sa main. Donc après, il joue tous les grosses euh, créatures qu'il a dans le deck. Salutations Rien ne peut m'arrêter, rien. Je viens de, de voir ton message qui est mon lubrifiant, donc du coup, bah, on est parti sur la suite du tournoi. Hein. Salutations. Je ferai peut-être un peu de bras de fer ou, de, ou autre chose à hein, ouais. voir. Alors là, la pire chose qui pourrait arriver à Balka, et je suis pas d'accord du coup avec ce qu'il fait, je vous remercie. c'est que le savant fou ramène un contre-sort et au moment où il fait sa communion astrale, ça la casse. Parce que le contresort, bah ça, ça. empêche le sort de, de se produire. Donc je suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire, petit Balka. Et encore moins avec ce que tu viens de faire. Roulement de tambour. C'est un contresort Voilà, Balka se fait punir directement. Balka a perdu Ah, perdu, pas forcément, parce que si ça met un peu de temps à arriver. Mais là, là je suis pas d'accord du tout. Et il va bien le regretter d'avoir fait ça. Mais qu'est-ce qu'il fait <rire> alors, il, il attaque. Rendu, il s'est rendu compte de sa bêtise. Parce que là, se prendre des dégâts avec euh, avec ce genre de deck, c'est pas forcément la bonne affaire Parce qu'il s'est quand même pris tout seul, 2, 4... 7 moins 3 4 points de dégâts Il s'est oh. une... oh. une... rendu compte si Ah est-ce que c'était bien un contre-sort Félicitations Du coup il a pas fait sa, oui. sa ah. commune astrale. oui c'est ça Bonjour Il a réussi à la conserver bon, Mais tu vois, ah il n'aurait ben. pas tué le savant fou Bonjour ah la oui. Il aurait pu le faire C'est pas grave de laisser une de deux Là, s'il le fait, il perd beaucoup trop de créatures. C'est dommage. Plus, hein. Ah ben. Bah... Et il le fait. Ce qui est encore plus dommage, c'est qu'il pouvait faire. Un truc à deux. Il avait un truc à deux dans sa main ou pas du tout Non, il avait rien. Je ne sais pas du tout. <rire> tu as l'historique, si tu veux, à ta gauche. Avec toutes les cartes. Oui Ah, il a perdu énormément de trucs Oui, oui. Et il les perd pour le reste de la, par... reste de la partie oui, oui. Des cartes aussi fortes que ça oui. Pourquoi il a fait ça Non ça ne ah va oui, pas <rire> On a vu Charles essayer de mettre une déflagration des arcanes dans la tête <rire> Ça ne va pas dans la tête Charles Balka Wing, Bah oui hein Balka, fallait pas utiliser ton ult là Mais comment Alors, il Si tu as la flemme de jouer 8000 ans pour farm des cartes, tu peux payer Comment ça c'est pas, pas comme ça qu'on vend le hearthstone Bon bah là c'est On vend pas Hearthstone, on joue pas Aerson. Salutations Et je pense que Valka a juste euh, jeté la game euh, parce qu'il s'est rendu compte de son erreur avec le savant. Je pense que c'est ça à ce point... Bah il s'est dit, que bah. parce a fait, a fait du... Euh, il a fait du caca. Ou alors il a, il a juste eu pitié de, de Lady Oscar et s'est dit, bon, elle semblait énervée à l'idée de faire une troisième partie, je vais la laisser aller fumer. Ce <rire> qui serait pas surprenant de la part de Balka. Bonjour Balka. Je dois protéger la Là, Il sa chance la avec le druide. Oh mon dieu, cette immo de camion de lubrifiant! <rire> Quelle horreur! C'est t... quoi cette euh... immo? Ça ressemble à, à Symmetra ou Tracer, je sais pas. De, de, non, c'est Symmetra de loin! Oui, c'est ça, on d'accord. Salutations! Ah, ça commence le BM! Oh, bah, et là, par contre, ça va être plus compliqué pour le euh, pour le contrôle, parce que les grosses créas, si elle a pas les euh, tout pour les virer, ça va mettre du temps. Mais... La prochain tour, il va perdre encore beaucoup de grosses cartes, mais c'est pas euh, trop trop grave. J'espère Je qu'il y a une grosse carte écraver. qui part, c'est Je Je pas grave. Allez, Balkan. Vous mais pourquoi Est-ce que Balkany West est bourré, mesdames et messieurs La question est entière. Là il vient, voilà, il vient de se rendre compte qu'il avait la pièce et qu'il pouvait faire pièce communion astral Et une carte gratuite de perdu Qu'il aurait pu jouer ce tour-ci De salutations! Voilà, puni une innervation <rire> qui ne sert absolument à rien. Le chat qui continue d'accumuler de l'armure dans son coin. Ah, oui, puis là elle va poser euh, Sylvanas techniquement parce que tu sais qu'il joue que des grosses créatures. Ah, non, ok. Accumuler de l'armure, toujours est-ce que Balka est en train de se taunt lui-même <rire> à ce niveau? ça Non, mais je pense que Balka, en fait, à force de faire des quêtes où... Où on fait juste les quêtes entre amis, et on joue pas vraiment. Il a gardé les mêmes ré réflexes, et donc, du coup, il sait plus jouer. <rire> Waouh Et voilà C'était triste C'est déjà fini Je C'est quasiment fini parce que je pense pas qu'il joue... Euh... Qu'il joue... Deathwing Donc Eldenor qui, est, euh, qui bute toutes les créatures sur le board Donc là il prend doux 13, 14, 15, 16, 18. Oh oui il est mort. Il est bled. Et bien voilà, c'était rapide Oui bah ben on peut on peut dire ça de Lady Oscar, elle hein. gagne, c'est parti rapidement. Gagner rapidement avec du guerrier contrôle. Tout ce qui est plus normal. On va aller les rejoindre parce que là c'est quand même assez honteux. Yolo pour le fun. Mais, oui, mais... ouais, ouais, ouais. C'est mon playstyle et. Euh, Balcani voilà. West, es-tu bourré Es-tu complètement torché Qu'est-ce qu'il y a Alors. Alors. Il a fait que de la merde <rire> Mais. Non mais, à la deuxième ah, tu sais j'avais zappé mon, ma, ma, ma pièce Il pouvait faire son, sa communion astrale T3, pour la deuxième Oui, pièce. oui mais j'avais zappé ma pièce. Et sur, sur la première, tu fais pas ta communion tour 6 <rire> Mais c'est ouais. parce que je savais qu'elle qu avait un contre-sort Oui, alors, je croyais pour que revenir je, je là-dessus, la... mon jeune enfant. Oui. Non, mais non mais... Mon jeune ça... enfant. Tu sais que ça, communion je communion astrale, tu ne traites pas le savant tu le laisses en vie, tu t'en fous de te prendre deux points de dégâts! Alors, moi, j'ai pas compris le concept du deck de, de Balka, euh, le druide là. Pour moi, c'était juste un druide qui voulait pas de cartes en fait. <rire> il avait une sorte d'allergie aux cartes, il ne voulait pas avoir de main. <rire> Donc, je sais pas, il y avait, un... je suppose qu'il y avait une sorte de clou final. Bah, en fait, normalement, c'est tu fais euh, T2, tu fais une Innervation Communion Astral. T3, tu top deck, euh, genre euh, des swings. Et donc, du coup, tu as une 12-12, t 10. T'es mmh. 10 de ton côté, alors que l'autre, il était 3. ouais C'est ça, pour truc, c'est de poser tes grosses créatures. Euh, très, très ouais, très mais, très, mais du coup, c'est pas de gole cool très... quand tu pioches innervation, après. Ah bah oui, mais, tu vois, il aurait décadé ça. Il aurait fait sa, sa pièce communion astrale, le bon tour. Il aurait ah fait sa, sa, sa 5-7. Et ensuite, mmh. il aurait innervation. Bon, soit. Mais mmh. voilà. Oui, suis, oui, euh, non, mais oui. Hein, je suis certain, <rire> <rire> Bon ben voilà, je suis troisième. Félicitations, bravo. Merci. bah c'est un peu dommage. C'est féminin quand même. J'aurais voulu être première et avoir les prix là. Je sais pas ce que c'est. Troisième, même, non oui. Il y a des sous dedans, non Dans le troisième, non. Merde, c'est quoi troisième Le troisième, c'est un magnifique livre de Lovecraft. Ah cool C'était ce que je voulais. Bah merci. Ouais, Ben voilà. Parce que le reste, c'est quoi C'est un t-shirt et sinon, c'est une boîte. Alors c'est le deuxième prix, c'est un t-shirt et le premier, c'est une. Carte cadeau battlenet de 20 balles. Ah ouais d'accord moi ça va, non je préfère avoir le bouquin. Ce qui correspond à 15 euh, boosters Hearthstone et 24 euh, boîtes Overwatch. Ah ouais c'est pas mal. Ah bah oui. Mais je préfère le livre donc ça va. Je, je, je suis bonne troisième <rire> et je m'incline devant ma soeur Mélancolie et devant Méli euh, qui, ouais. qui vont passer la finale du coup. Je vois Mélancolie qui est en ligne, elle a fait genre elle était pas là ce soir. Mais la finale pourrait avoir lieu ce soir en fait. Non, elle a sa connexion saute. Ah mince, d'accord. Ah mince Mais <rire> ouais comme je disais en fait, euh, on a un bon top 3 très féminin euh, ah, oui, pour là, ce tournoi. Donc il euh, y, y a des leçons à tirer là je crois. Euh. Mais là surtout ce qui va être rigolo c'est euh, Mélie contre Mélancolie, c'est Mel Mel. Et puis c'est deux try de ouf ah, bah, <rire> mais, mais, Moi j'attends de voir. Charles je... s'il te plaît mais attends, je me suis pointée deck que t'as ramené Mais je me suis pointée avec un deck guerrier contrôle quoi Encore <rire> trahiard. <rire> justement, trahiard, il y a deux ans le truc oui, Et t'as démonté vu... pas le cas avec Vu qu'on joue en... en libre, ce qui était trahiard il y a deux ans, bah ça l'est toujours... Mais pas du tout contre un truc Toon, tu veux que je fasse quoi Contre des tortues d'une extension dont je ne connais même pas le nom <rire> <rire> Au bout d'un moment, je peux plus rien faire hein. Mais du coup, ce sera quand la finale la finale, bah, je vais voir ça avec Mélie et Mélancolie. Ouais. Et euh, j'annoncerai, euh, on fera ça soit en stream, euh, rapido, c'est un soir en disant euh, coucou, on va enregistrer la finale. Euh, et euh, pour YouTube, soit on la mettra directement sur YouTube, on vous la linkera directement sur okay. Twitter. Ok, <rire> Il y a Coca-Cola qui dit, attendez, s'il y a du bif à se faire sur les tournois sociaux, je vais traîner comme un diable. <rire> Rodé, <et Allerstone. rire> Bah, bah oui. principe, en fait, dans pas longtemps... Je vais essayer de faire ça avec euh, nos, euh, nos viewers et essayer d'étendre ça à un tournoi avec euh, on va dire 16 participants plutôt qu'8. Donc vous retrouverez euh, les gros tryharders euh, et tryhardeuses euh, qu'on a eu ici. <rire> oh, moi je viens pas C'est bon les conneries là Qu'est-ce qu'il fait Camille troisième Il fait, Il du Il fait euh, Widow <rire> Mais oui enfin, on va mettre en place des tournois euh, euh, avec les viewers et tout donc euh, ça c'est Didols qui va devoir s'en charger. Ouais, je gère tout ce qui est tournoi. Vous, vous allez moins rire qu'on va faire des tournois Overwatch. Euh... Des tournois Lucio Ball. Là. Oh là là Ah, c'est ça, sans nous Ah, ouais, sans nous. Non, non, on va faire un tournoi, ça va être à peu près une équipe de 6 joueurs se su. Euh, contre Galandur tout seul. Ça va être... Nice Mais ce ne sera pas sur Overwatch, ce sera devant sa maison. Et, et, et s'il perd, il doit changer de pépé. Enfin Fun fact, j'ai rage, je désinstalle Hearthstone il y a un an. Des Overwatch, oui non mais ça viendra je pense, mais C'est quoi le bouquin de Lovecraft Je sais plus, il faudrait que je le lise, exactement. Il y a quand même une certaine philosophie avec le fait que j'ai perdu contre un deck et que je reçoive un bouquin de Lovecraft. Alors, Diddle comme le lapin, pas du tout, c'est D-D-Y-D-L-S, le pseudo. C'est marqué dans sa bio. C'est marqué dans ma bio, mais sinon on m'appelle Diddle parce que justement ça fait penser au lapin comme c'est écrit. Enfin, c'est plutôt une souris dans mes souvenirs, mais. C'est une souris, ouais. Ouais, c'est un peu un truc. Euh... C'est une grosse souris avec des pieds hypertrophiés. Ouais. Alors... Oh là là. Moi, je bon suis bah voilà, rapport... j'ai perdu. Mais non, je suis troisième. Qui... qui a euh, genre une arène en cours, histoire que je vous spectate et que je vous coach pendant une petite demi-heure, s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Sinon, je pars un peu en bras de fer ou en partie classée, histoire de clôturer le stream là-dessus. Moi, je pourrais en commencer une, mais j'ai vraiment la flemme. Okay. Je suis... Enfin je, je pourrais en commencer une mais j'ai envie d'aller fumer et, et, et partir parce que j'ai perdu. <rire> <rire> La meuf qui s'en remet pas <rire> Oui j'ai perdu, oui ça m'arrive J'ai perdu à cause bref. des Katoons Je, je partout peux partout. pas carrer partout Voilà, ce sera mon dernier mot. Je, je, je m'en fais. des dentistes. Je vais aller fumer. D'ailleurs on pourrait relinker notre super partie avec Balka. Euh... Oui, parce que celle-là elle était merveilleuse par contre. <rire> <rire> Bon, oh. je me retire. Donc, euh, une bonne soirée à vous tous. Bonne et vous soirée toutes. à toi aussi. Et puis, je vais voir. Encore avec euh... une soirée. Encore bravo à Melly. Oui. Et puis, merci d'avoir casté ça. Merci aux viewers. Je sais pas, je crois qu'on m'a insulté de tryhard plusieurs fois dans le chat. Mais... Forcément. Enfin, <rire> la, la, la baffe du crapaud, tout ça. Ouais, voilà, je, je m'en branle. Du coup, sur les passer master maintenant Non Alors, on va partir. <rire> <rire> éviter ce genre de sujet de discussion non je ne suis pas passé master je stole entre 3000 et 3002 je fais le yo-yo euh, c'est affreux voilà je suis toujours pas passé master donc on va éviter les sujets qui fâchent et euh, je vais partir